sur... Euh, j'ai oublié Imagine... Oh, déjà c'est comme Il pas de temps. Ah, c'est... Ah, je... Il manquait. Apparemment, c'est un jeu d'horreur. Logique, non? C'est un. C'est une genre de. Cuisine. Okay. Ça fait super peur. Je rigole pas. Non, je vais pas en bas dans ce moment. Mais c'est super bien fait, c'est visage en fait. No joke, c'est visage. Laisse-moi le prendre. J'ai pris d'argent. Euh, donc... Non, allez, allez, allez. Non, on envisage... envisage cette porte, c'est la safe room. Cette porte ne se voit pas. Là. Quoi, il est bugué oh Attends j'en profite il est bugué euh... Comment c'est qu'il est bientôt qu fini le briquet ou pas Chose en... Il y a une clé là hein On la fait pas Quand tu encouragé à faire les... un jeu euh, Roblox, mais que tu te rends compte que les autres jeux. Oh! Bon, 10 fois meilleur que le tien. Presque 5$. Euh, presque 1$. Dollar. En vrai, ce jeu, c'est juste visage. Je ne peux Fille, regarde la porte fermée, mais tu peux pas le retirer, fille, avec tes doigts oh, Putain de terrasse pas dit qu'il y avait le jumpscare, j'ai juste dit que... Ça ramène ici, ok. Et hey toi tu vas pas tourner, tu veux pas être en vie Bien sûr, le sous-sol. Ton briquet est sorti. <rire> ah, ouais, je sais, il est sorti pour le... faire la petite promenade. Ah, coup fil je sais, je sais où il peut aller. Mais il a pas d'autre ah, chemin là C'était une tâche sur mon écran. Oh putain, j'ai flippé. Oh, il y a quelqu'un qui, qui s'est fait plaisir ici. Regardez, il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir. Ah, c'est même pas mon film. Encore une fois, je vais me répéter mais c'est a un mec dans les airs. Si vous me demandez pour une vidéo, c'est pour me donner le courage vous Vous avez besoin d'une clé du garage. Attends, il dit sous-sol, mais il y a une voiture dans le sous-sol en fait, je me cogner. Mais en fait, après ça, est-ce que est que vous, vous aurez envie d'aller là-bas après qu'il y a une porte qui s'est fermée? Non franchement. Non, essayez, okay. Je que je suis obligé d'aller là-bas. Je peux pas mettre plusieurs boîtes d'un coup. Si le téléphone il sonne, par contre, c'est visable. OK C'est tout Si je dois vraiment pas ce qu'il faut faire, Alors je dirais sur un serveur public. Il y aura un multijoueur. Oh, c'est creepy. je vais pas dormir ce soir. POV c'est pas une POV. Oh On ne peut pas tirer le chien. Euh, Tiens, qui, Partout, moi oh, je suis passé à côté de ça. Qu'est-ce que ça me sert? Là Non, non, si. Je vais, je vais retourner sur... Euh, euh, sur les euh, ça me suffit. Euh, business trip... Un business trip, un voyage d'affaires. Euh, quand vous... Quand vous avez allé, euh... quand vous avez été chercher euh, des couteaux de cuisine, ils ont, j'ai entendu. J'essaie Je de vous trouver des musiques d'ambiance. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir moins peur de face parce que ça Tu la clé de quoi non. Clé tric ok. Attends, j'ai une autre comme clé. Clé du sous-sol, c'est fait. Clé -de la cousine, c'est fait. C'est creepy. Ça me nique pas. Oh. Pourquoi j'ai vu freeze Elle j'étais bien le au hein On <rire> va ah, peut-être jouer de la trompette à chaque fois que j'ai pu le briquet, bordel Ah c'est qu'à briquet hein. Je peux la retrouver plein Regarde yeah. Je ne peux pas prendre. Bailing Shine. Ah, c'est quoi ce dessin? Refuse! Moi! Et bah, refuse, c'était bien. Putain, j'ai pas éteint là. Ah c'est vraiment, vraiment les lumières qui sont en chier en fait. Clé électrique. Votre ton briquet est sorti. Ouais, il est parti avec ses deux jambes. Putain mais l'horloge a. Elle... C'est pas qu'elle me fait flipper, c'est qu'elle me stresse. Oh y'avait un truc, c'est ok. Je besoin de... de du... la clé miroir. Électrique, attends. électrique. Je vais se reparler. J'ai rien fait moi, mais j'ai rien fait madame. Oh là là! Mais pas... j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Ah... Est-ce que j'ai vraiment envie De toute façon, on n'a pas le choix. Hein je veux pas... Non, oh, peu, peu, ça sent un temps.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 C'est pas le moment ou de partir, on va le mais en fait, c'est suis le moment en fait. Regarde. Alors. Il avait personne ici, c'était euh... C'était Michel. Ouais, Michel, le mannequin. Ouais, il avait pas un ça Je suis sûr qu'il y avait un charme. La chapeau flippe oui. mais c'est que quand je marche sur cette carpette que ça fait ce bruit. c'est quoi la lumière là Ah c'est la lumière du cerveau. Qui a dit que les jeux robots ne pouvaient pas faire peur euh, Son visage, ouais, non, c'est visage. Mirage, c'est visage. Miroir, mais non, je chu. Suis... Déjà vu en mode. Ouais, je ça ah, je... Ah, je peux plus. Je suppose que je suis pas censé être ici. Bon, il faut que c'est en passe pour l'allumer. Trouvez les indices dans la chambre de... Stacy. Non, au me oh, je je un chose, le non, on fout la porte. Allez, il d'abord. Clé. Je vais rester ici en rouge, je suppose. Tu as besoin d'un clé miroir. Ça m'appelle quelque chose miroir. Non, Pas où ce ne serait pas le nom du jeu. C'est pas c'était ici. Ah oh, ah. Oh. Ok, j'ai compris, j'ai compris, Je suis ça. Ouais. Oh, moi. ouais. Ça peut s'ouvrir. C'est un ta boîte à musique, peut d'autres pas loin. <rire> Trouver d'autres indices hein le chou, maintenant. le Ah! C'est certainement les mêmes trucs, Lucien Oh, je suis pas bien... Arma? Ah, ah oui, il y a un truc dans la le secret, bah, je crois que dans les visage, je te fais déjà attaquer. Il n'y a pas parlé de Jobsiens, il n'y pas prévu contre des Jobsiens. Il a prévu une ambiance générale horreur. Non, un, un, non, c'est fini, non, c'est la fin de la vidéo, non, désolé. euh... Bonjour Bonjour Bonjour, qu'est-ce si. Oh, non. J'ai quelque chose ici. J'ai quelque chose ici. Ok que c'est un mat ou un truc comme ça J'espère que des apparitions juste... Ah, une derrière. J'aime bien c'était du franglais. Il a pas que les français qui font du franglais, il y a les anglais aussi qui font du franglais. La porte rouge, Un, deux, ok, intérieur fou. Le mec qui a besoin de. Qui a écrit les mots, oui. je suis potentiellement dispo. Hein. La cl clé que vous avez besoin est inconnue. Je peux aller là-bas. Allez, laisse-moi. Laisse Je m'en doutais qu'il allait les... se passer une dinguerie. Mon Un wicked eye. Ok. Qu'est-ce que c'est Ok, merci. Au revoir. Je la porte, elle n'est plus. Je vais trop lentement pour... Je vais trop lentement pour le jeu. Ok, non, ah. Je là en fait. Deux. Je photo, je ne me pas Alors... J'ai mal pris le fléchier. Voilà pour le 2. Alors, art dégueulasse, euh, non, art plutôt stylé. Art plutôt stylé. après vraiment caca. Alors j'entendais pas des deux écouteurs, c'est pour ça que ça me faisait avoir peur. Il va se passer un dingue à droite. Tu peux toujours pas y aller Attends, c'était deux. Je crois que c'était le 2. Et je vous dis, je vais arrêter la vidéo déjà 30 minutes que je suis en vidéo, je vais même pas faire un grand montage. Voire pas du tout. Non, je vais devoir regarder. Non, celui-là est pas mal, putain. Voilà. celui-là c'est le premier. Celui-là c'est le deuxième. Le premier c'est. Celui-là, et le dernier, c'est celui-là. Il y ressemble. Ouais, c'est celui-là. Ah, mais attends. Je suis trop con pour la porte numéro 1. Pour le truc numéro 1. Vous l'avez vu, toi Toi. Vous l'avez vu, toi. Ça me casse Ça me casse du coup que j'ai remarqué. Euh, J'entendais qu'un écouteur. Euh... Ok, grand arbre. pleine Arbre sans feuilles. Ah oh bah, grand arbre sans J'ai entendu la porte se débrouiller Scarifi Scarifi Scarifi Scarifi Scarifi Scarifi Scarifi Sacrifice Sacrifice Scarifi Ça va Non, c'est pas la fin! Non! Ne me faites plus jouer, s'il vous plaît. Mais on a découvert ce qu'il y aurait. Elle est décédée pendant de merde. On pas Mon cœur vient de s'arrêter, moi, si j'ai vu ça. I'm for you. ça le Je fais pour vous, hein. je continue pour vous, vous aurez de nombre de vidéos. ça veut dire pas beaucoup de montage juste mon intro ouais non je me que ça allait pas de fini et du coup comment on fait pour découvrir ce qu'il est dialogue. arrêter de me suivre s'il te plaît. Cassandra. Cassandra. Je vais t'appeler Cassandra. Tu, tu peux arrêter s'il te plaît. C'est pas marrant au bout d'un moment. C'est plus marrant. Allez ouste je me suis bloqué en fait bon bah ça fait la vidéo apparemment Si je peux pas passer par là cassandra tu peux te casser ah. quoi en fait on va juste te faire un Oui, elle n'était pas verrieuse avant. Oh, Cassandra Allez, viens, viens avec moi, Cassandra. On va se promener dans la maison. Faut que tu aies un petit bisou. Mouah. Cassandra, je ne peux pas éteindre de lumières. Le mec qui a changé, changé d'humeur, de peur à rigolade. Cassandra Cassandra où ce que tu, que tu vas Tu viens, allez Mais... Cassandra Cassandra Tu t'as te laver Tu, te, tu te laver la chibouette La chibouette. <rire> Ok, moi bon, Cassandra plus Cassandra Cassandra ne veut pas venir ici, je sais pas pourquoi. Non, ah, allume. Dans ma tête, j'ai dit allume. C'était déjà allumé. Mais on voit que. Oh, Cassandra Ok, on va bouger à la en fait. Cassandra, tu veux venir voir comment je fais la voiture Sandra. Cassandra Cassandra a disparu uff, devant mes yeux au KLM C'était laquelle elle... okay. Tu as pris un nouveau ok Je confirme c'est. Cassandra S'il te plaît Cassandra je peux passer Merci Oh merci pour le petit bisou. Mais tant qu'il y a l'entité qui me suit j'ai même plus peur Le mec il se stressait plus quand il n'y avait pas d'entité. Euh, logique. Bon, je pense que... Je me suis car Cassandra Cassandra Cassandra Cassandra, Cassandra, arrêtez. Arrêtez, bande de oh. Soupe de par la papa. Soupe. Là, c'était fermé. On donner euh, donner un indice. C'est votre chambre, Cassandra Ça vous dérange oh, si on passe une soirée à deux C'est le mec qui jusqu'à la mort <rire> Putain, j'ai pas le double son, s'il vous plaît. Voilà, merci. Cassandra, votre maison est magnifique. Downstairs. Dans la lettre. Cassandra, tu viens en bas. C'est bien. Ah, c'est moins bien. Cassandra, tu. Cassandra. Ok, Cassandra, tu restes là si tu veux, mais. Maintenant pas si je t'étais prévenu que tu pouvais venir. Ok Cassandra est venue, ouais, je crois qu'elle est là. Je n'ai pas trop en train de courir pour moi. Ça me faudrait que un... un marteau, de pense. <rire> Cassandra, tu m'as fait peur, Cassandra! Cassandra! Oh, J'ai peur, cette pute! Désolé pour les mots. J'essaie de découvrir. Cassandra! Ca Cassandra! Cassandra, vous vous calmez. Je sais pas qu'est-ce que j'aime, Cassandra. Un escalier pour vous aider à atteindre la pièce. Je peux ça a eu le temps de lire parce que j'avais peur que Cassandra était proche. Cassandra n'est pas là. Un escalier pour vous aider à atteindre la pièce remplie d'outils, de bricolage derrière le coffre à outils, se trouvent des secrets sombres. Et mon casque est minéra hein. Il y a un cache un casier, un casier, un casier, un casier, un Cassandra. Ça vous dit moi c'est ici pour moi. Oh attends. Mais toutes les lettres étaient liées en fait. Proche de la zone. Toujours. on est pas du Cassandra Dans l'escalier... Oh attends Cassandra Est-ce que tu dois te faire mal si tu restes ici Cassandra Ah putain. Un escalier peut vous aider à atteindre la pièce remplie d'outils, de derrière le coffre à outils se trouve des secrets sombres sont... En fait tout à l'heure je vais avoir ce hasard, du coup on va avoir ce hasard, on, on va finir par trouver. Si ça dépasse le record, s'il si dépasse une heure, j'arrêterai. Mais Cassandra, ne laisse pas les portes entre euh, C'est moi, si t'as t'es pas comme ça avant. peut aider à atteindre une pièce plein d'outils? derrière Les à outils avec des secrets bien sombres. Pour ceux qui parlent de quoi? Oh. plus Cassandra J'adore Sacrifice la... Attends, c'est Cassandra Clive de la salle de bain. Ma... La salle de bain c'est pas celle où il y avait le sang mais... si. si. Si si si. Je m'en rappelle. Je te... Tes des oreilles à chaque je passe. Non mais c'est pas possible. Est-ce ça va on dans la chambre de Jack mais c'était ici le chapitre est terminé vous avez terminé le chapitre Allez aller à la porte d'entrée pour partir vous prenez votre temps et promenez une... C'est fou tout vent. Sens. Je crois pas le sens. Cassandra Chérie En fait j'ai Cassandra mais c'était ici depuis le début en fait. Oh j'avais pas de jumps ils avaient pas menti sur les jumpscare. Il n'y avait pas de jumpscare, c'est juste moi qui a flippé pour euh, pour les euh, Grosse merde. Cassandra Je te dis à bientôt Et à vous aussi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu sur ce site aussi. -ci. Ciao